Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Angle Formation. Sur cette vidéo, je vais, on va résoudre plutôt le problème de DNS sur Windows 10. Parfois, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi et vous n'avez pas de navigation Internet. Ça peut arriver souvent suite à un problème DNS. Donc, euh, tout d'abord, je vais me connecter à un réseau sur lequel je me connecte souvent. Donc, je vous patiente quelques instants, le temps que mon ordinateur log sur le routeur, donc comme vous voyez j'ai un petit triangle jaune qui m'indique que je n'ai pas d'accès internet donc euh, ça c'est dû à une mauvaise adresse DNS ou bien euh, une adresse IP non routable, Donc, mais euh, pour le moment on va euh, essayer de lancer un navigateur pour vérifier la connexion, comme vous voyez donc il n'y a pas d'internet, suite au triangle jaune qu'on a donc je vais sur euh, ouvrir le partage réseau et internet. Si j'utilise euh, euh, l'assistant, le nouveau assistant de Windows 10, donc je ne peux pas faire grand chose, même si je fais modifier. Donc euh, je vais sur modifier l'adresse IP, je vais fixer euh, les DNS sur manuel, et même si je veux, donc euh, je peux seulement mettre des, des, des adresses DNS. Donc, mais ça, ne va pas résoudre grand-chose. Mais si je vais sur l'ancien outil, donc, j'aurai une grande visibilité et je peux même savoir ce qui se passe exactement. Donc, ça peut m'afficher les, les informations réseau actuelles. Donc, euh, c'est centre réseau et partage. Donc, je vais recommencer dès le début, comme ça, vous allez me suivre. Donc, je clique avec un clic droit de la souris. Donc, paramètres réseau et internet. Et après, centre réseau et partage. Donc, comme vous voyez, donc, euh, je vais sur type d'accès conne euh, de connexion. Donc, je clique sur le nom de mon réseau et après sur propriété de, de, de cette connexion. Donc, je vais sur protocole Internet version 4 TCP IPv4. Double clic. Comme vous voyez, j'ai une adresse euh, DNS donc, qui empêche, qui empêche mon, mon ordinateur à se connecter à Internet. Donc, ça peut être dû d'un logiciel que j'ai déjà utilisé comme un logiciel VPN ou bien un proxy donc il peut euh, faire ce genre de choses donc euh, ça peut je peux fixer cette adresse DNS sur l'adresse DNS de Google c'est la, la préférée 8.8.8.8 et l'auxiliaire c'est 8.8.4.4 ou oh, bien je peux la mettre sur automatiquement comme vous voyez je viens de recevoir des paquets ça veut dire que j'ai internet je vais fermer cette fenêtre et je vais fermer le centre réseau et partage et après je vais actualiser mon navigateur comme vous voyez j'ai internet donc j'espère que cette astuce vous a été utile et cette vidéo vous a plu euh, je vous demande de s'abonner à ma chaîne et je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt